Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. C'est Alex de la formation Be Wild and Free. Aujourd'hui, on va faire une petite mise à jour. Où en êtes-vous rendu? La fin du trimestre approche de l'année 2022. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo et de partager si le cœur vous en dit. Avez... Oh, et surtout de cliquer la cloche pour rester au courant des dernières nouveautés. Sur ce, bien, on y va! As-tu déjà lancé la serviette? Méchante question, n'est-ce pas, dans cette vidéo? Le premier trimestre va bientôt se terminer. J'aimerais savoir où en es-tu rendu dans ta business Amazon. Est-ce que tu crois que c'est un marché favorable ou non en ce moment? As-tu déjà lancé la serviette, d'où l'expression? As-tu déjà abandonné ton engagement que tu t'étais fait pour que 2022 soit ta meilleure année? Est-ce que tu as déjà abandonné ton plan d'affaires et que tu cours à gauche et à droite sans but? As-tu déjà abandonné ton engagement à suivre ta cédule? As-tu déjà abandonné ton engagement à maîtriser tes outils? Jungle Scout, Vireland, chez Tenn, pour nommer les principales. Ton développement de la marque de produits, est-ce que tu as déjà abandonné? En date de la semaine passée, j'ai vérifié les chiffres. Des milliers de vendeurs ont déjà vendu pour plus de 100 000 en seulement trois mois. C'est juste le début. Il s'agit en plus du trimestre, le plus tranquille, année après année. Ce qui nous amène vers une année, encore une fois, exceptionnelle. Le e-commerce est en augmentation, n'oubliez pas ça. On est dans un marché qui est beaucoup plus qu'effervescent. On est dans un marché e-commerce incroyable. Année après année, je viens de le dire. Année après année, les chiffres sont là. De plus en plus de gens achètent. Je me souviens de cette métaphore qui illustre bien ce point. Dans la vie, il y a 5%, 5% des gens qui sont dans la parade et c'est une parade merveilleuse, époustouflante, remplie de couleurs et de beauté. Il y a 15 de ces gens-là qui sont assis dans les estrades et qui regardent la parade, qui se disent que c'est vraiment beau. Jamais je ne pourrais être dans la parade. Puis il y a 80 80 un peu dans la loi de Pareto, des gens qui naissent vivent et meurent ne sachant pas qu'il y avait une parade. Remettez-vous en action et joignez la parade. Faites partie des 5 soyez en action. Prenez le temps de bien vous former et surtout vous centrer sur vos objectifs que vous-même, vous êtes censé avoir déterminés pour votre année 2022. C'est important de faire les bonnes choses et d'être focus. Ce n'est pas toujours évident. Je le sais qu'il y a des variables de la vie qui font en sorte que par moments, c'est plus difficile. Mais si vous êtes là, euh, éliminez toute distraction. Ça ne peut que fonctionner pour vous. Amazon FBA, c'est une formule qui est gagnante. On est loin du dropshipping les frais d'expédition sont en hausse pour vos produits vers les entrepôts Amazon. D'un autre côté, vous n'êtes pas impacté par les frais d'expédition de Amazon vers votre client, ce qui est une nouvelle absolument extraordinaire. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, pour nous, quand on a commencé à vendre des produits, de faire affaire avec Post Canada lorsqu'on était au Canada, qui est le plus gros fournisseur ou un des plus gros avec UPS, DHL et FedEx, pour envoyer un produit Express, de Montréal à Vancouver, qui est deux extrémités du pays, ça coûtait beaucoup plus cher que le simple frais de 15 d'Amazon, en plus qui gère ton inventaire Ici, je, sincèrement, je ne vois pas aucune raison qui peuvent te faire échouer. J'espère que ça t'a plu et écris-nous en commentaire, c'est quoi toi ton moyen pour garder le focus et de travailler sur ton entreprise. Sur ce, ciao tout le monde!